conquêtes en 334 avant Jésus-Christ. Alexandre a conquis la Grèce, l'Empire perse, l'Asie et l'Égypte. Et ses conquêtes vont jusqu'en 323 avant Jésus-Christ. Il gagne beaucoup de conquêtes grâce aux phalanges. C'est un groupe d'hommes qui ont des saris, lances de 5 mètres.